Bonjour à tous ouais. les amis, c'est Ezo, aujourd'hui on s'en pour une nouvelle vidéo sur Smash Bros Ultimate Je donc, on revient sur tous les jeux, quoi Non, c'est pas ça que je voulais faire, désolé j'ai l'habitude de faire ça Hop là Non, on va aller sur Extrait, on va faire un classique Donc c'est, euh, voilà classique, je vais Mario une Mario Oui, je sais, Mario est bien fait, mais bon, je vais le faire monter de deux de, de. Non mais il faut pas bouger non plus on va pas monter je sais pas. Link Merci, Zelda. Pam pam pam. Bon, déjà s'il commence à taper dans le vide. Que moi déjà, je. Que... Je voulais pas grave Zelda mais pourquoi pas. Tiens, mange-toi ça et toi mange-toi ça. Voilà, plutôt debout. Comment je, Comme je l'assomme ça va Pour bon, finalement on lui donner seulement un petit coup de poing de gratitude. Allez là, bouger de là Mais allez, tu le connais ou quoi elle enfin, Ouais, un peu de je pense dans la vie. C'est moi ou c'était pas moi le Donc elle a volé. Aïe, aïe Oui, j'aurais pourrais... pu le mettre au max. Il s'était pris en pleine tête. Il a pas explosé. Mais non, J'aime bien quand les gens ils explosent pas. Ou pas. Donc, contre l'univers de Kirby. Donc. Salut les amis Kirby Machin. C'est le roi de 10 de C'est plutôt le méchant des fois en roi de 10 de Bon, des fois ils sont ensemble. Même. Logiquement, ce serait l'ennemi de Kirby. Qu'est-ce qui. Que quoi Putain, je vais déglinguer. Oh merde, il a un truc de soin ah ah ah ah ah ah ah ah ah faut faire enlever ça voilà tu aurais pu soigner oh le ballon ah ouais en plus euh, je veux dire je net. Euh, le thymec on va dire le c'est pris dans la gueule pourquoi t'as as dit, doux, dit cette blague elle était pas très marrante mais elle pas grave le pouce de mari, ouais, moi je les prends en screen. <rire> tête chelou et tout, hein. tête chelou. Donc, et con, merci. oh non c'est sur des c'est pire vraiment. Il donne 10 coups au moins en 5 minutes. Imagine, on regarde tous nos pourcentages. Oh, là, j'ai 10% dans le prochain combat. Imagine, j'ai 10% en roll comme si genre on pas un combat à zéro. Voilà hop, le plus chiant, il est mort. Ouais il vole assez vite parce que j'ai pris la difficulté facile. Ah C'est nul le classique C'est ça. Oui on va faire Donkey Kong après. C'est trop court. Nord des. J'ai cru qu'il y avait un pistolet dans sa bouche. Ben... Ah et ça commence déjà bien pour eux. L'attaque que je viens de faire là, c'était fatal pour lui. Alors moi je vais attaquer un.. Je vais attaquer un autre et je vais attaquer un autre. Ah mais la banane explosive, c'est plus simple, ça sa ça, merde En oh, un coup, ils sont morts. Bien sûr, dans une autre difficulté, ils explosent pas. T'as envie de Pokémon partout à toi. Ouais bah si j'arrive à viser le sol déjà. Je crois que je vais moins loin, c'est vrai que je suis faute dessus. Oh. Ils se ce soignent ces enculés Moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit de dire que Mon terrain moi Allez, va là-bas Pikachu, ça va Comme tu Moi je les ai tous enculés Pardon. Mais c'est vrai. Il n'a rien. Il va pas il faut le des Pokémon qui servent à rien... Enfin, les Pokémon tout court, ils servent à rien. des Pokémon qui restent sur place comme ça, ils servent à rien non plus. Ouais. Bon, yeah. bon, elle a servi plus que l'autre, mais bon... Parce y a brûlé Pikachu. Même pas Carapuce même. Oh, ça a tué Pikachu ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai avec Pikachu Arrête de me foutre par terre. Bah, c'est normal qu'il meure là, je suis la faucheuse. Mario là, est en train de dormir, c'est bon. Oui, j'ai été la faucheuse, donc... C'est un qu'il est déborde d'un coup. Marc, Chrome, Aïk Là, on n'affronte pas de trucs. Là, on affronte tous les univers ou ça passe comment là Zelda, Kirby, je euh... sais pas comment on fait. C'était par les emblèmes, je crois, vois. Oh, les trois Oh, le sec, que ce que c'est -ce bon oh, non excuse-moi, Ike. Il <rire> s'est fait un gros. Oh Par son pote en plus. Ah, mais j'ai bien fait. Euh, voilà, bah, voilà, voilà. Bah. Allez, allez, allez. Euh, non, non, non, non, toujours pas. Et voilà, il est mort comme ça. C'est mort à plus de billes, mais bon. Il y en a un qu'un qui a survécu. C'est avec comme d'habitude. C'est son habitude parce que, hein. Mais il n'y a pas survécu longtemps. Ah, il n'a a pas fait une tête chelou, donc on prend pas en photo. <rire> Chant, moi, avec les têtes cheloues. Oh les Inkling, oh, j'ai deux manettes à <rire> Alors, vous allez dire, oui, la vidéo va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de batterie sur la manette hein, Elle vient juste avoir de plus de batterie et puis déjà je joue avec une manette pro Alors, voilà, donc <rire> la vidéo va s'arrêter hein. Ouais, je sais, j'ai deux manettes connectées et je joue avec une manette pro ouais, Je crois qu'ils faut allumer depuis une milliard soir Ouais, il s'est que tu pars son pote, oui, c'est bien mais je crois qu'ils peuvent s'entretuer se hein, je suis pas sûr. Hein. Oups Ah oh, tout le monde peut se la Non je l'ai pas activé, je l'ai activé en tapant, donc c'est pas moi qui l'ai activé. Ah Il sort d'où Bah du ciel. Je ne sais pas. On va tous être. Bon, va tous être Mais c'était pas là Bon. Tant pis. Les trois en même temps. Hein. <rire> Ça. Eh hey Mario gagne en faisant rien <rire> Bon je les ai un peu frappés mais quand même je suis Luigi 2 là c'est bon Mario gagne en faisant rien, vas-y regardez Mario j'ai encore gagné en faisant rien peut-être pas en faisant quelques trucs quand même Imagine, tu prends Luigi, mais sur la blague, et tu gagnes en faisant rien. Parce que une blague là-dessus, c'est qu'en en fait Luigi il gagne en faisant rien. Il laisse son frère tout gérer. Non, non, non tu vas pas sur le Il est fou. Allez, je laisse pas le temps. Hein Donc, Kong avec une épée Ah non, non, j'ai trop cru. Oh putain, oh, ça fait trop bizarre. Imagine-toi, donc et avec une épée. Ah, oui, oui. oh, mon téléphone a sauté. Vous serez passé quoi, évidemment Évidemment, c'est une personne... Et la personne elle ne savait pas que... <rire> bon, on va pas... C'est pas un message que je me suis Ah De snap Voilà. Ouais. ça, ça peut me tomber sur la gueule, ça me fait... Ah oh, Mais quoi C'est comme ça qu'on passe là. Ah les bâtards les amis... Oh ben là, j'ai plein de points. Ah merde, ah ça fait mal Ah quoi Ah <rire> je suis passé à travers Ah bah trop tard <rire> En vrai je suis à phaser c'était trop tard les mais... deux comme... Oh putain j'ai fait plus Ah j'ai fait beaucoup de points là je suis que... bon, On va retenter de beaux vers. ça commence déjà un smash dans la gueule yahoo ok j'ai raté mon truc on va réussir parce que mario peut les tuer d'un coup si tu fais ça t'attaques t'attaques dans les airs ah. contre, bah contre le fait. je crois que c'était d'un coup bon d'accord ok, un smash alors j'ai, ah j'ai tête ah. m'a fait là, pourquoi il a... j'ai appuyé sur le bouton pour sauter, il a pas sauté je m'en fous il me reste de vie voilà, ce sera pas un one shot mais... Je sais pas ce qu'il m'a fait Il a pas voulu sauter Je vous assure j'ai appuyé sur le bouton X pour sauter Mais j'utilise pas le Le joystick pour sauter Il doit être fou Il m'a touché quand même Mais d'où il m'a touché Tiens mange Oh putain de merde Bowser planté tu mais wesh impossible ça Daniel le grave bien le grave terrain Mario et voilà hop il est pas mort si, il est mort mais il n'est pas mort <rire> ouais, bref de son merci pour la maxi tomate ah c'est la musique de smash maintenant ah ouais la musique des boss il hey, y a les mêmes attaques en mode normal. C'est beau ça. Bien sûr on peut pas y jouer avec. Avec gigabozard Ah t'as qu'il y a code mais vu qu'on est sur Switch et j'ai pas l'animateur... On peut pas le garder. Oh putain il nous fait de la glace en cru. Restons polis s'il vous plaît. Ouais. On est en train de me niquer mais c'est pas grave. C'est pas vrai. On vient faire ça. Hein. Non, non, non. Oh, ah, l'enculé! Bon, là, son fain, je vais utiliser le sang bleu. C'est peu fange. Ah! Voilà! Ah, <coughs> en 11 minutes, j'ai terminé le truc. Ouais, on est revenu là, on était. Oh, il y a ce nid En 10 minutes Ça en 10 minutes ouais. Et là on fait des crédits. Je ne passe pas. À moins que vous voulez une coupure. Ah non mmh. ben, D'abord bah... voulais pas le... Oh putain, j'aurais pas les trois cadeaux. T'as un certain qui a plus de, de crédits. C'est bien On ah, oh, c'est chiant! Ah, ouais, de donc... Bon, vous connaissez le jeu? S'il y en a un qui me dit non, moi je connais quoi pas. C'est quoi? Bon, voilà! moi voilà, ça fait chier vu que j'ai passé tout. Là. Bon, on va voir si quand même j'y gagne. Sinon, c'est ouais, pas grave, si gagne rien. 4. Hein. Ah, apparemment, si, on gagne pas. Mais... Ah non, on ne gagne plus rien. Ah, ça sert à rien de au refaire. Oh merde! Les coffres, on les a gagnés une fois, c'est bon. Ouais. sérieux Super suis Ils ont tous une phrase qui... De... <rire> ah, pourquoi Il y a Pauline là-bas. Hein. Ouais. Ouais, Allez donc Kong, on va faire avec toi. On va se voir, on va contre le pote, non. les Tokévon il fait super mal. Le pauvre Didier. Le coup de pied en arrière. Ah, bah ouais, celui-là. Ah, mais si je fais pas ce je suis baisé je suis en fait. Ah, il est là. Vas-y, je le frappe. En même temps que fait beaucoup de dégâts. Ah, il y a SP <rire> oh, j'ai fait exploser Titi. Oh la vache Il a explosé Oh non je devrais pas me réjouir, c'est ok. Ah King Carol, bah oui, évidemment, voilà. Ah bah non, il est pas mort mon copain on oh, l'a buté en fait, je connais, mais... On a aucun sens. Je sais pas ce qu'il fait là. Il n'y a que moi qui l'attaque depuis tout à l'heure. Ah oui donc compte aussi, il peut tuer les gens à un coup s'ils si sont dans les airs comme ça. C'est choix à passer là. Déjà, déjà ah non j'allais dire, j'ai trop peur Enfin, Ah Bon, il était pas au-dessus du vide Bon, presque Mais c'est pas mal Puis là, c'est un peu compliqué de le faire Ah mais oui, oui. <rire> C'était pas prévu que j'attrape en même temps la fin d'un smash vraiment. Classique Mario et donc Kong <rire> Wario et... Beaucoup. Ah, je suis avec euh, Didi. Très bien. Aïe. Parce qu'ils nous embêtent, et, ils, ils embêtent les singes. Ils ont plus leur droit, c'est ça. Je me rappelle ça. Hein. Ah, voilà, j'ai tué, tué Wario d'un coup. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a encore sa moto dans, dans le terrain. Il est inutilisable. On va pas casser sa moto. On l'achetait par terre. Ouais, c'est dingue. Ouais, je suis beau gosse. Il y avait une Bunchu. Comme, bah non, Bunchu. Vous êtes là. ness et Et Je suis tout en vidéo donc Alors, euh. Alors, là, je vais juste dire un truc. Je croyais que la musique de Mario Sunshine allait se lancer. De... Rico à bord, ça n'avait aucun sens. Dans ma tête en fait à, à, à jouer, mais... Je vais le revoir dans la vidéo si c'est vrai. j'ai entendu, mais c'est faux. Ça, ça allait lancer la musique de Rico à bord. C'est peut-être dans ma tête, hein Mais bon, c'est ça. Oh non lui il fait peur Comme trop fait d'aide. Ok. Ah oh non c'est l'autre avec ah, sont faux. Euh... Ah oui, là c'est fantôme phobia. Il y a un trophée de Trophée Trofée... aide eh, de faute de... en phobia. fait, oh, ça, ça c'est quoi cool. Oui, parce que fantôme phobia c'est un jeu d'horreur. J'ai pas envie de les frapper. J'ai juste envie de frapper le garçon. En fait. Quoi La fille, je m'en fous. Oh merde, je vais juste frapper le garçon. Je frappe qui la fille non Je suis trop fort, mais... oh, ça fait quand même 15% que ça là. Mais arrête de te mettre dans mes coups! Bonsoir y pas va je te tue quand même, mais quand même! J'ai envie de tuer le garçon à dos, je sais pas ce qu'il tu... ouais, ouais. Non, non, Ah oui, je tue le garçon. J'ai Ah bah c'est bon, il meurt. est mort. On est Coup de tête! Et alors, Lisa, tué a tués. Donc quelconque c'est facile parce que il y a Didier avec lui. Bah, ah Mario et Luigi, bah oui Ah bah ouais Mario et Luigi, là on va les fumer. Ah, Mario nous a affronté ta mère. Je vois pas Mario. Ah mais oui, ils étaient pas en équipe l'air c'est vrai. Non on est en équipe frérot. Pourquoi tu t'occupes pas de de, de Mario et Luigi là Enfin. De... Oh, non, excuse-moi Luigi. Oh le pauvre Mario se prend des. Oh, oui. Oh la protection de, de Luigi de son part, par rapport par, à son frère! Oh putain, ils sont trois. Oh il logique. Oh, logique! Les deux plombiers! Et <rire> gang, Oh, on chasse ça. 16? Moi enfin, je pensais plus. Et en fait, c'est leur euh, Pokémon de merde! Voilà. Sans son Pokémon, là. Bah oui, attends, le Pokémon, c'est de merde. Oh il y a sa tête là Ah je prends que les tête tête en fait Et dernier combat Non je gosse pas dernier Ah si c'est le dernier <rire> Voyager vers le Donkey con J'allais Donkey Kong non, Donc cest à on a déjà voyagé de ce Nong cest parle Salut Moi j'ai envie j'avais envie de casser tout Je suis Donkey con je casse tout Moi, ouais, j'ai jamais joué dans le en vérité. en vérité, j'ai jamais joué avec. Comment ça, je fais un demi-tour Bon, on est tombé. Ouais. Donc Keto, il un moins de points. Oh, le truc est en train d'arriver. Ah, ça tire tout seul. l'été. <rire> je sais pas si je joue le moins que à l'heure, mais... Pas l'impression, mais bon. Ah créa un ouais. Je suis avec Didi Ah on est un Ningjong City Trop bien Ah j'ai vu. Bon ça se fait qu'on est à Ningjong City Puis, Je suis avec tout le temps avec Donkey euh, Didi Voilà ouais, on est deux pour affronter un boss Oh putain ça veut dire j'ai jamais fait ce truc là C'est ça Didi Ah à deux on le déglingue À deux on le déglingue ouais, à deux on le déglingue Mais c'est vrai putain on est en train de, déglinguer. de déglinguer. Mais imagine, on est deux joueurs, on est trois, je veux dire. Ah, c'est pas hein. Putain, on l'a défoncé. On a presque rien comme pour ça. Bon, on n'a rien du tout comme pour ça. <rire> il se moque. Moi, je retiens un peu en normal. Eh, hey, 20 minutes. Hein. J'ai dit qu'on allait faire ça en 20 minutes. C'est deux... Trucs. Bien joué. 6,3. C'est pas Bon là je vais pas faire les conneries d'appuyer, bon je passe les crédits et puis à tout. Voilà c'est bon j'ai on a terminé les crédits. Enfin, il reste une seconde mais ça va. J'ai tous les cadeaux cette fois-ci en fait si vous avez tous les cadeaux. Ah oh, des bananes. Très bien. Et non jeu, il y en a des bananes. Ah, J'ai 5 cadeaux, donc on a Donkey Kong, l'esprit qu'on on a je sais pas qui. Oh, il a même pas de tenue. ah oh, l'arnaque. Pardon, oh, mais c'est vrai, l'arnaque. Yes, yes. Bon, on va s'arrêter là, merci à tous, d'avoir regarder cette vidéo de ce que vous A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.